Bonjour, aujourd'hui on va travailler les triceps, premier exercice de triceps. Les triceps c'est les muscles qui sont à l'arrière du bras, qui sont tout là quand ils sont ici et qu'il faut absolument renforcer parce que je ne peux pas dire euh, oui tout le temps, hein, quand je dis non ça fait moche, mais quand je dis oui euh, ça reste. Donc pour cet exercice, les fesses bien en l'air, les jambes écartées, je plie les bras et je remonte. Attention, mes fesses descendent parce que les bras plient, pas parce que mes fesses bougent. C'est vraiment les triceps qui travaillent. Je vais faire trois séries de 10 à 15 répétitions. Donc une première, les mains en direction de mes pieds. La deuxième, je souffle, je change position de main d'un quart de tour, légèrement sur le côté, et je reprends la deuxième série, je descends, je remonte, je descends, je remonte, je souffle, je verrai jusqu'à 15, et ma dernière série, les mains complètement en arrière, attention à bien avoir ses coudes parallèles, si on sent que les coudes rentrent vers l'intérieur, vous regardez dans la glace, à ce moment-là, vous reprenez la série. Il y a des gens qui ont une certaine laxité d'écoute. Je reprends la première série. Donc je fais trois grandes séries de 15 répétitions avec chaque position de main différente. Triceps. Merci.